Yo Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci ça va être une stratégie sur Veruct que je vais vous présenter Donc elle a été faite pendant le run que j'ai fait avec V, avec Dims sur Veruct. Donc vous l'avez sûrement suivi sur YouTube, on a fait manche 59 à 2 Donc je vais vous parler maintenant de la stratégie qu'on a fait Donc c'est la stratégie qui se passe dans la cuisine en fait tout simplement vous allez voir qu'on fait un spawn control Donc on vous rappelle que sur Call of Duty Black Ops 1 Vous avez un spawn control à faire Qui se trouve à l'endroit où vous tuez les zombies Tout simplement à l'endroit où vous tuez les zombies Vous allez avoir euh, le spawn qui va se faire dans la pièce où vous êtes Et dans la pièce à côté dans laquelle vous vous trouvez C'est à dire que si vous tuez les zombies dans la cuisine là où on va se trouver Les zombies vont spawn uniquement à la fenêtre que je suis en train de fermer tout de suite Et à la fenêtre que j'étais en train de fermer il y a quelques instants Et vous allez voir donc en fait qu'il y a une technique en fait une fois les 24 zombies spawn comme actuellement une fois qu'ils ont spawné on peut donc sortir de la pièce et donc laisser l'opportunité aux blancs de les paquer tout seul et puis retourner dans la cuisine pour les tuer mais vous pouvez aussi donc rester dans la cuisine donc c'est vraiment euh, c'est, euh, ça fait peur limite donc euh, faut avoir un bon blanc faut bien connaître la map faut bien gérer et euh, donc c'est assez c'est vraiment assez faisable donc on va voir à partir de maintenant quand je, vais fermer les, quand je vais fermer les barreaux, bah, tout simplement euh, paquer, il va paquer les zombies tout seul à passe-passe. Like a boss. Donc avec euh, une technique de demi-tour euh, assez simple en fait. Il vous suffit juste de euh, fermer quelques barreaux à la fenêtre. Et vous allez utiliser euh, l'attirance des zombies. Donc là il jette un singe aussi à savoir. Voilà. Donc ça que c'est.. C'est quelque chose d'utile euh, pour cette stratégie Ou même quand vous avez des morts instantanées, des, euh, des bombes et tout Vous jetez un singe en dehors de la map pour que les zombies s'immobilisent Et vous pouvez ensuite reprendre votre stratégie où elle en était Donc pour euh, la strat c'est assez simple comme on voit il fait un aller-retour Donc en fait il faut euh, serrer le couloir que je vois tout de suite devant Il faut le serrer à droite, tirer les zombies Après retourner dans la pièce où il y a la fenêtre longer la fenêtre, revenir et vous avez les 24 zombies derrière vous donc c'est vraiment assez compliqué ces techniques Vous allez pouvoir regarder à peu près comment il fait Dims quand je le regarde au niveau de la fenêtre Mais c'est à savoir que c'est une stratégie vraiment super rapide puisque euh, on rappelle que dans les manches Vous pouvez la faire à partir de la manche 34, à partir de la manche 34 vous avez le spawn quasiment au complet Bon après vous pouvez faire comme Dims maintenant, vous pouvez toujours sortir de la pièce et revenir Bon, le truc qu'il qu faut savoir c'est qu'il faut toujours fermer au moins un ou deux barreaux euh, à la fenêtre pour que ce soit un minimum safe, pour que la stratégie marche bien. Donc euh, faut... après il y a un minimum de manche, voilà, c'est à partir de la manche 34 que ça se fait, puisque avant les zombies ne spawnent pas assez rapidement. Et euh, après bah, ils spawnent tout simplement assez rapidement et il est après, à faire jusqu'à la manche à peu près on va dire euh, jusqu'à la 40, 41. Après vous pouvez commencer une stratégie de pièges que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Mais donc, pour cette stratégie euh, de laser, c'est plutôt pas mal en fait, vous économisez vous économisez euh, de l'argent tout simplement, vous faites pas des pièges euh, vous faites pas des pièges tôt, vous, éco vous, vous économisez des balles aussi puisque vous unissez vos forces au niveau, de, au niveau du package. Ça savoir qu'il y a pas mal de y a pas mal de choses à faire sur Verruque, il faut savoir euh, faut vraiment savoir bien tuer les zombies, il faut savoir bien les paquer, si vous comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, si vous n'avez pas un bon blanc pour bien les paquer comme on voit là tout de suite, Dims les attire. Au début dans la cuisine et après Il fait son demi-tour, vous voyez qu'il les traîne Vraiment il les traîne au corps à corps Donc il faut, faut vraiment jouer au corps à corps sur Verrug C'est pas une map facile De toute façon tout le monde le sait Donc nous on a fait 59 pour le coup On s'est fait doser un peu dans les escaliers On a fait une stratégie euh, de double piège euh, Que je donc euh, comme je vous ai dit je vais vous présenter Et qui était vraiment bien Donc après à savoir quelque chose aussi dans cette stratégie C'est quand vous avez la chance D'avoir une mort instantanée et eh bien c'est l'apocalypse pour les zombies c'est à dire que vous pouvez les défoncer comme on voit dans la fenêtre déjà ils spawnent super rapidement avec une tête de mort c'est vraiment la grande folie vous pouvez niquer des vous pouvez niquer euh, les vagues franchement de la, de la vague 34 à 40 vous pouvez les faire en, en euh, je sais pas 30 minutes en, en tout cas en moins d'une heure c'est une certitude après voilà, c'est vrai que ça reste une map assez longue verruc vous, vous n'avez pas de manche de chien On rappelle, hein, vous n'avez pas de manche spéciale Donc c'est que des manches de zombies Donc c'est plutôt c'est long et il faut gérer ses balles Parce que si pendant des manches vous n'avez pas de munitions Et par exemple dans cette stratégie Si vous n'avez pas de munitions dans une manche Ce n'est pas la fin du monde Là comme vous voyez en plus, dans, normalement dans cette manche On va pas avoir de munitions Mais on va pouvoir entamer la manche 40 et sortir des munitions Vous avez vraiment pas mal de bonus sur verruc Vous avez... Euh, bah, vous avez tout le temps des morts instantanées, tout le temps des munitions, tout le temps des bombes, puisque vous n'avez pas de caisse à 10, puisque il n'y a pas de machine de mort. Il n'y a que les, vraiment les 4, les, les 4 ou 5 bonus authentiques, il y a la tête de mort, il y a la bombe, le marteau, le x2 et puis les munitions. Donc il y a vraiment possibilité à chaque fois de, de, de choper des mules dans quasiment euh, toutes les manches. D'ailleurs euh, voilà, c'est une des causes de notre mort, voilà hein. bah, on voit charpentier à la fin. C'est une des causes de notre mort d'essayer de choper des munitions. Donc voilà, en attendant, je vais vous inviter à rejoindre notre groupe Facebook vous pouvez trouver dans la description de la, vi de la vidéo. Et donc euh, sur ce groupe Facebook, vous pouvez tout simplement poster toutes vos vidéos et elles sont approuvées. C'est le Facebook de la To Play Zombie. On rappelle que la To Play Zombie, c'est une chaîne communautaire qui a été ouverte pour euh, faire valoir les performances françaises, c'est-à-dire au niveau des records, au niveau des first rooms et des power. Et. Au niveau de, voilà, de tous les records qu'il y a à faire et des innovations et on a aussi des défis, des, un petit peu de trucs fun Puis voilà toujours pour la communauté des joueurs zombies Donc comme on voit là on va défoncer la manche, on va la terminer la manche 39 Donc ça s'est passé en 6 minutes, c'est vrai que c'est pas une stratégie non plus super rapide Mais on va dire que c'est efficace comme vous avez vu au niveau des points et au niveau de la continuité Comme vous avez dit, vous pouvez faire à partir de la 34 jusqu'à la 40 et voilà c'est plutôt pas mal donc voilà, c'était Foris, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde